Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver dans ce nouveau webinaire dans le cadre des évasions digitales. L'agence d'attractivité a souhaité, en ce début de saison, vous apporter un éclairage sur l'outil Meta Business euh, afin de vous aider à gérer au mieux vos comptes Facebook, Instagram et Messenger euh, dans le but de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous permettre de toucher un public plus large. Euh, suite à un bug au moment du lancement du live euh, vous n'aurez pas la possibilité de voir l'introduction de ce webinaire par contre je vous rassure la totalité de la présentation euh, est, bien, euh, est bien présente dans la vidéo que vous allez voir donc euh, pas de souci pour euh, le contenu je vous laisse euh, donc visionner cette, euh, ce webinaire et en espérant que cela répondra à l'ensemble de vos questions merci à bientôt